La dénomination métaphorique du Christ ressuscité, je suis l'alpha et l'oméga, nous indique le chemin spirituel et le chemin rationnel qui conduisent à l'éternité et cette loi établit les relations d'équivalence entre l'alpha et l'oméga, entre le principe et la fée, entre le maître et le serviteur. L'alpha est l'esprit pur, l'oméga est l'intelligence collective de tout ce qui a été porté à l'existence et qui est, qui est appelé à entrer dans le royaume des cieux que je présente ici, l'éternité, le paradis. Alors, durant son ministère sur terre, Jésus parlait, commandait aux choses, et au vent, aux hommes. Mais si le vent est réceptif aux ondes vibratoires de Jésus, c'est parce que dans le vent, nous avons des essences insécables, une intelligence intrinsèque insécable. Et lorsque le monde, l'univers disparaîtra, cette essence subsistera, ne mourra pas. Cette essence, plutôt, ne se détruira pas, ne sera pas désintégrée. Alors, Jésus, pour nous le dire, nous dit, je connais le nombre de vos cheveux. C'est-à-dire, quand nous parlons des choses et des êtres vivants privés du libre-arbitre, il parle en termes de quantité, comme on dirait la quantité de matière. Mais ici, il ne s'agit pas de quantité de matière, il s'agit de quantité des intelligences intercètes, de tous les codes qui subsisteront, à la destruction de, de tout ce que nous avons, de tout ce qui est matière, de ce que nous avons sur la terre. Et cette quantité, grâce à l'intelligence collective, sera se ah. reconduite dans l'éternité. Et voilà pourquoi les exemples d'écriture disent l'homme disons, à la fin des temps, je ferai, le Seigneur dit, je ferai de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Parce que tout ce qui existe arrivera à sa fin. Du principe, arrivera à sa disons, à son état insécable, à sa nature stable pour toujours. Les particules. Ne seront plus des particules radioactives, elles seront indestructibles, et donc c'est le chemin du principe qui va à la fin. Mais quelqu'un quel est-il des hommes, des créatures dotées du libre arbitre, le Seigneur dit à la Samaritaine Si tu crois en moi, je ferai jaillir en toi une source d'énergie inépuisable, et cela n'est possible qu'au moyen de la foi. Et qu'est-ce que, quelle est l'essence en nous qui reçoit cette source Là, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 17. Décrit cette structure, disons cet ADN indestructible qui est, qui est au-dedans de nous-mêmes. Il dit le, Vous recevrez, disons, tous les élus qui devront accéder au royaume des cieux, pour entrer au royaume des cieux, recevront un caillou blanc. Le caillou blanc sur le caillou blanc sera écrit un nom secret et cette personne recevra une manne cachée. Donc, nous, notre ADN indestructible a la forme d'une triade. C'est une structure qui a une structure, a une structure triadique. Et donc cette structure, cette structure triadique d'en bas, ce, tri, ce triangle d'en bas, va se joindre au triangle d'en haut. Et les deux commenceront, la triade mâle et la triade femelle, le mâle et la femelle, commenceront à produire une énergie déjà ici-bas qui, permet, qui permettra aux élus de Dieu de produire ici-bas déjà, d'accomplir l'œuvre divine. Et à leur, à leur mort, ces élus-là seront comme des étoiles dans l'éternité mais qu'ils auront des liens indissolubles. Et, et voilà le chemin rationnel et le chemin spirituel qui nous conduit au le paradis. Ce discours sur la foi, euh, concernant la foi, euh, est rejeté du réveil de la mer par les scientifiques. Pourquoi Parce qu'ils ont découvert la, le chemin rationnel qui conduit à l'éternité. Grâce à sa loi, E égale MC carré, Einstein démontre que l'énergie, le monde que nous voyons n'est pas réel et que la matière est, une, est de l'énergie. Alors, dès cet instant, ils se disent, bon, si nous retrouvons un particulier insécable, nous pourrons entrer dans, directement dans le rang des cieux. Donc, suivre le principe qu'a fait. Donc, peu importe. Après, nous essayons de voir ce que nous pourrons faire à notre ADL et transformer le corps pour être aussi immortels et entrer dans le rang des cieux. Et voilà que ressurgit le vieux débat, le débat antique que déjà le récit euh, concernant Adam, l'avait avait, avait déjà annoncé. Adam mangea le fruit de la connaissance, c'est-à-dire qui la connaissance, comme c'est des scientifiques. Et il se dit Mais actuellement, je prends le fruit de l'arbre de vie et je rentre dans l'éternité et je n'ai plus besoin de la foi. Le vieux discours de la foi, euh, disons, servir au lieu de, de dominer et tout ça, je peux ne pas servir de, et dominer et entrer dans le royaume des cieux. Et voilà ce que Adam avait décidé de faire et ce qui est impossible. Donc, s'il. La, la particule de ses câbles est découverte, alors on transforme de le corps et on y entre dans en dimension éternelle. Non, cela n'est pas, pas possible. Pour la simple raison que Dieu a mis devant, là, avant l'entrée de l'éternité, le feu, une muraille de feu. Est-ce que nous voyons avec Elis à l'Oreb, le ouragan qui détruit tout, montagne, les montagnes, les rochers et tout, avant l'insuration du royaume des cieux, cet ouragan viendra détruire tout. Même les civilisations. Des, des, des, des citoyens, des les civilisations, les, les civilisations qui peuplent les espaces célestes à l'époque de Noé, ces civilisations sont venus sur terre et on peut créer des les citoyens de ces civilisations. On peut créer des enfants, des néphilim avec les filles des hommes et ces civilisations seront détruites. Donc, si ces civilisations furent plus avancées que nous sont détruites, ce pas les hommes, au moyen de la science, qui parviendront à l'éternité. Donc, le discours sur mortalité est un discours vrai. Les recherches sont intéressantes. Pour le bien-être bien de toute l'humanité, mais prétendre entrer dans l'éternité au moyen de la science est impossible. Et Jésus nous montre que le royaume des cieux ne se laisse pas observer, il est au mieux de nous. Donc Einstein ne nous apprend rien de nouveau, puisque les essences insécables sont dedans de nous-mêmes. Lorsque nous perdrons tout ce corps, nous aurons, ces, nous aurons ces essences, et si nous formons cette, cette étoile de david nous entrerons dans la dimension éternelle, dans une dimension stable pour toujours. Et Jésus, ressuscité dans les morts, vient et demande à Thomas de mettre son doigt dans ses plaies. Vous constatez que notre corps, ce que nous connaissons ici, ne sont que les prémices du paradis. Et donc, la mort n'est qu'un passage. La mort, en réalité, n'existe n'est pas n'existe vraiment pas, parce que nous passons d'un corps à un autre. Et si nous croyons au moyen de la foi, nous entrons dans ce monde qui est réel, parce que celui que nous connaissons n'est pas le monde réel. Le royaume dessus est le royaume, est le monde réel où nous ne connaîtrons plus la mort et nous ne connaîtrons plus le malheur, plus la tristesse, plus la maladie. Donc, ayons foi, ayons foi dans le message de Jésus qui nous explique rationnellement le chemin qui conduit à la vie éternelle, à l'éternité.